Tchou bonjour à tous GG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit unboxing de la mystery box du jour. Il ne devait pas y en avoir aujourd'hui et tout compte fait, voilà, on a j'ai reçu un truc ce matin de chez FedEx que j'attendais pas. Euh, le mec devait m'envoyer un truc puis j'ai eu moins le tracking. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais la marmotte et tout là, papier d'alu tout. Donc j'ai reçu ce matin et je leur ai écrit en disant euh, que vous euh, quand même pu un peu m'envoyer le tracking, hein. Parce que je regardais en fonction de la déclaration de doigt, j'arrive à savoir à peu près ce que c'est. Mais en même temps, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment super bien regardé ce que c'était. Ça a l'air mieux que, que bien que prévu. Il y a ceux qui me disent Ouais, mais c'est pas des mystery box, tu sais ce qu'il y a dedans. Alors attention, quand tu commandes en Chine, tu sais à ce qui te vend, tu sais pas du tout ce que tu vas recevoir. Déjà, un. <rire> ensuite quand on, voilà, quand on le reçoit le but c'est euh, moi généralement je regarde même pas trop ce qu'ils m'envoient je voilà, j'envoie je les tarifs, ils m'envoient un chèque, ils m'ont payé ça va être pas mal voilà. et puis je pleure encore puisqu'on est je vous rappelle que cette émission pour vous elle est diffusée sur Youtube ok trop bien mais elle est enregistrée en live sur Twitch Presque tous les jours à 10h, il y, y a un live sur Twitch hein, où on fait un déballage d'un produit que je reçois. Et puis voilà, puis euh, bah voilà, bah Jeff disait des bêtises comme d'habitude. Hein, voilà, soutenu par Sébastien et euh, encouragé par Goldorak. C'est les pseudo. Hein. Je suis pour rien. Et voilà. Et donc du coup, je suis en mode euh, MDR, toi, parce que je suis jeune. Je suis en mode MDR. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que vous êtes trop vieux. <rire> MDR, ça veut dire mort de rire. Voilà. C'est la traduction de LOL. <rire> lol, lot of laughing, ça enfin veut dire mort de rire aussi, mais en version américaine, voilà, oh Ah au moins tu ne seras pas venu pour rien, hein, tu auras appris un truc, ah ouais, ah lol, ça voulait dire ça, j'ai jamais compris, voilà, bah tu fais comme moi, tu cherches, <rire> je veux dire, hein, si tu attends que je te donne toutes les réponses, <rire> c'est pas gagné, hein. c'est pas gagné, voilà, voilà donc Jeff rit des déçu, parce qu'il pensait que c'était autre chose la boîte, mais on a bien vu que non, non, c'était pas possible, <rire> je... euh... oh. Ok, ah bonjour à Fred, oh, il y a un peu plus de monde sur le chat, vous êtes déjà 5. Bon, allez, petit déballage du jour, c'est quoi TESS Voilà, le produit qui arrivera en review, euh, peut au mois de décembre, peut-être pas. Il y a plein de marques qui m'écrivent même pas, en fait des déballages, je leur écris, il y a plein de marques euh, Aldo Cube et tout euh, dans ton cube. Bon, c'est quoi TESS d'après toi Il y a de la batterie déjà, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce que je m'inquiétais un peu, parce que je me suis dit, oh, j'aime bien qu'il de la batterie. Tadam un casque. Oui, alors attention. Je te vois venir. Petit haineux que tu es. Ah, encore un casque, c'est nul. Celui-là, il est... Il est... J'ai regardé fiche ce matin. J'ai regardé la déclaration d'âge. J'ai ah ouais, mais c'est qui C'est la marque Aïe, Aïe, Aïe. Je te promets, la marque, elle s'appelle Aïe, Aïe, Aïe. Attends, il faut que je te fasse voir. La marque, la marque s'appelle Aïe, Aïe, Aïe. Moi, hein, c'est pas moi qui fait les noms. Hein. Euh... Ici, je vais enlever ça. Voilà, regarde. La marque s'appelle Aïe AI... <rire> Aïe Aïe Audio. Voilà. Et elle propose un casque modulaire, primé, reconnu pour sa créativité dans les environnements les plus rigoureux Ça veut dire un casque modulaire. Et en regardant ça, je me suis dit, mais oui, mais oui, putain, mais oui, mais c'était ça l'idée que je cherchais, que tout le monde voulait. Parce que peut-être que, comme moi, vous avez acheté un boss QC35-2. La classe. Mais il est bio, il se biodégrade tout seul, il est tout pourri déjà. Alors les coussinets, j'ai changé, mais ça, c'est déjà tout pourri. Et je ne sais pas si ça change. Alors s'il y en a qui ont un casque boss qui ont déjà eu ça tout pourri et qui l'ont changé, qu'ils n'hésitent pas à me dire. Mais voilà, je veux dire, ça vaut 350 balles. Et quand ça, ça vieillit, ça, ça, ça mourut, ça mourut un peu. Et tu te dis, putain, c'est quand même bien de la merde leur truc, là, pour 350 balles. Alors après, on mais c'est la société de consommation, tu vois. Ils font tout pour que tu puisses le changer et tout. Et là, on a un casque modulaire. En kit oh, c'est dingue ah ouais ouais ah ouais regarde là t'as là l'arceau <rire> Julie <rire> Julie l'arceau bon laisse tomber on la coupera celle là aussi bon là on a un câble ok là on a euh, on a un écouteur bluetooth pas mal oh, ah ouais c'est cool là, ah ben là on a les coussinets d'accord là on a les coussinets malades là on a la, la pouche <rire> qui s'y regarde, marqué dessus, push la push la pochette là, la, la pochette oui c'est vrai, oui, Oui, excusez-moi là, là il est marqué push, mais c'est la pochette c'est quoi une pushette ben, c'est pour mettre le casque dedans tu suis pas il <rire> faut tout que je vous explique, c'est nul euh, là on a un câble jack-jack, donc ça c'est pas mal là on a... Non, on a le module bluetooth ça, ça m'intrigue à mort alors on va juste euh, ouvrir celui-là parce que ça m'intrigue à mort et puis après, forcément, il y a une review qui va tomber. Donc là, c'est juste pour vous dire que ça... ça existe. C'est dingue. Alors là, il y a le câble. OK. Là, les petits bonbons. Mmh, ils ont le goût de sel. Trop bien. Les petits bonbons au silicone, ça a le goût de gel. J'adore. Mmh. Tu, tu crois Tu crois, tu crois qu'il y en a deux droits qui disent « Mais non On va les manger <rire> !» <rire> Moi, j'aime. Après, j'aime si tu veux, c'est pas de ma faute. <rire> bon, là, il y a quoi Ok. Waouh, regarde Et là, il y en a un deuxième. Ah, parce que la version Bluetooth doit pas être la même que la version pas Bluetooth. Ok, parce que là, il y a. Ah non, non, c'est les mêmes. Il attends, attends, y a encore des trucs là. Non, non, là, c'est les mousses. les mousses. Et là, c'est des écouteurs, d'accord. Donc, l'intérêt du dossier, c'est qu'apparemment, c'est un casque modulaire. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir le moduler ok <rire> celle-là aussi euh, on va pouvoir le moduler et surtout qu'on va pouvoir l'assembler lui-même l'intérêt peut-être ça serait que bah, il y a quand même beaucoup plus de longévité que, euh, que les autres casques puisque là tu te dis bah, au pire si les écouteurs ils proposent mieux je peux changer que les écouteurs si le cuir comme l'autre là il est tout pourri comme sur le mien et ben bah, pareil on va pouvoir le remplacer Ah il y a encore des bonbons dedans et là, on va pouvoir le remplacer, tout, voilà. Voilà un peu le concept, ça s'appelle le TMA to, tma to move wireless, ici. Donc, c'est la prochaine review sur GLG Review, je ne sais pas quand, hein. je l'aurais... Je savais que c'était... Aïe, aïe, aïe, je suis désolé, le nom, pour moi qui choisir. Je vous mettrai le lien dans la description pour les Twitchers, ceux qui regardent dans le salle replay et je vous mettrai la le lien dans la description sur G&G Vidéo s'il y en a qui, euh, qui sont intéressés par ce genre de produit avant que je fasse la vidéo moi je serai vous quand même, j'attendrai que je fasse la vidéo pour savoir un peu la qualité du truc, qualité d'assemblage qualité du bluetooth, la qualité audio et tout, mais je trouve le produit euh, le concept excellent, excellent dans un monde de surconsommation de pollution de... qu'est-ce qu'il y a en ion de... d'électation de fait, de fait la, fait la kiss, voilà. Et euh, voilà dans un monde où on consomme peut-être un peu trop et on a tendance, bah comme moi, le produit le Bose Alors j'ai déjà changé les coussinets, c'est pas mal. Mais là l'arceau il est tout pourri. Alors moi j'habite en Asie donc je trouverais bien un espèce de mec là qui fait des trucs qui va me le réparer. Mais là voilà le fait qu'on ait un truc qu'on puisse remplacer, moduler, mettre soit avec le fil, soit en mode Bluetooth, soit etc. Je trouve le concept super intéressant. N'hésite pas en commentaire ce que tu penses de ce concept là est-ce que tu attends la review avec impatience est-ce que tu t'en bats les couilles ou est-ce que tu préfères mettre 350 balles dans un casque alors que là, peut-être ça vaut que 200 balles et euh, tu arrives au même résultat avec un truc que tu pourras remplacer et garder peut-être plus longtemps. Peut-être même changer les écouteurs. Et on va voir. On va voir pendant la review. Je ne peux rien vous en dire plus. Ce n'est qu'un déballage. Voilà. Allez, mettez votre plus beau pouce en l'air. Mettez votre meilleur commentaire. Et puis moi, je vous donne rendez-vous. Alors, c'est la vidéo. Je ne sais pas quand elle va tomber sur euh, JLG. Quasiment les déballages. Partez sur l'idée qu'on va faire quasiment un déballage tous les jours à 10h du matin sur Twitch. 10h du matin, oui. mais 10h, à M, 10h à M du matin. <rire> sur Twitch. Voilà, vous pouvez nous retrouver. Je suis de bonne humeur parce qu'on a bien commencé le chat. Je vais finir avec les Twitchers. J'arrête l'enregistrement ici, je finis avec les Twitchers. On va dire encore un peu des bêtises. Je vais lire un peu leur avis, leurs commentaires et tout. Comme ça, tu te dis, putain, mais je loupe quelque chose. Eh bien, abonne-toi sur Twitch. Tu peux aller sur Twitch. L'inscription, la visionnage est gratuit. L'inscription est gratuite. Tu peux me follower gratuitement. Et si jamais tu veux en plus t'abonner, sache que si tu as un abonnement Amazon Prime, tu as droit à un abonnement gratuit. Tout ça, c'est trop bien. Et tu loupes de moment bien mal. On préfigure une émission qui pourrait être quotidienne et tout. On va voir sur Twitch. Allez, bonne journée à tous. Forcément, je vous kiffe. Bye bye.